commanditaires, évidemment, la journée n'aurait pas pu euh, se produire sans, euh, sans la contribution de ces commanditaires-là. Donc, d'abord, euh, William et l'IBO euh, qui ont contribué respectivement à l'organisation, euh, l'IBO au niveau du site Web notamment, Donc euh, qui, sont, qui sont les, les, les deux partenaires qui, sur lesquels la, la conférence se fonde aujourd'hui définitivement. Les gens de William sont là-bas, Jean-François notamment. Euh, ensuite, de l'IBO, j'ai vu un autre Jean-François ici. Merci beaucoup aussi. Ensuite, d'autres commanditaires, on a des gens de chez Accessible Media, uh, Robert Pearson, qui est juste au fond là-bas, um, et je réalise que je n'ai absolument rien dit en anglais jusqu'à présent. <laughs> I forgot you guys, I'm sorry, I was supposed to translate as I was going along. Uh, so I said you guys were great, basically. <laughs> um, on a des gens de Microsoft, Microsoft, uh, Fred Harper, DQ Systems, représenté par moi, uh, Temesis, représenté par Aurélien Lévy, qui est juste devant là-bas. Je vous dirais bien qu'il arrive de France, mais c'est pas vrai. Il s'installe tranquillement ici, donc euh, le voyage était moins long. Euh, Ciao Technologies, euh, on aurait des peut-être Jean Drouin. Je ne l'ai pas encore vu. Ah, on a Francis là-bas. Et euh, donc voilà pour les commanditaires euh, au niveau double A. Et on avait triple A, finalement. Les gens de New Run. J'ai vu Jean-Julien euh, plus tôt aujourd'hui. Ah, en fait, Jean-Julien et, euh, et Mathieu juste ici. Euh, Savoir-faire Linux. Donc, euh, Christian Aubry à la caméra qui, euh, qui s'occupe euh, en fait, de la caméra, justement. Et euh, il y a aussi un, un bénévole du côté du Wi-Fi, Mathéus, qui, euh, qui est la raison pour laquelle vous allez pouvoir tweeter aujourd'hui. Donc, euh, une autre personne à aimer. Et euh, Accessible IT, Adam Spencer, juste ici, euh, qui se spécialise en production de PDF, notamment accessible. Donc, petit euh, petite Q, si les gens ont des problèmes de PDF, euh, Adam peut aider. W3 Québec, qui est euh, responsable, disons-le, de la venue de Sean Henry comme euh, conférencière aujourd'hui. Donc, directement du W3AC, c'est grâce à la contribution de W3 Québec. On a euh, Marc Chapdelaine qui, qui est devant là-bas et possiblement Mathieu Chartier, que je n'ai pas encore vu non plus. Il n'est pas là encore. OK. Euh, INM, il y a VAE euh, qui est juste devant. Voilà. Et Simply Accessible, on a Derek Featherstone, qui doit être derrière à se préparer de ce côté-ci. Et finalement, Adobe, qui est représenté par VAE Encore, euh, puisque, puisque INM est un, euh, est un partenaire privilégié d'Adobe au Québec, en fait. Donc, voilà pour nos commanditaires. Je vous inviterai à les applaudir. C'est vraiment grâce à eux si on a l'événement aujourd'hui.